Le projet de gaz m'a plu, parce que je pense que la, la culture c'est vraiment l'éducation et la culture le seul endroit où les portes et les murs n'ont aucune place. Il peut y en avoir parfois pour délimiter des propriétés, pour délimiter des frontières entre les nations parce qu'il voilà, faut se protéger, etc. Mais il ne peut pas y en avoir sur l'harmonie, la culture, l'éducation et la fraternité. Et ce projet pour cela est merveilleux et il rentre en plus dans notre politique qui est de faire de l'éducation artistique et culturelle une priorité pour élever la dignité d'un enfant et d'un individu. C'est pour ça aussi qu'on a été très sensible au fait que l'artiste accepte de faire tout ce travail en direction des écoles. Donc on a 19 classes sur 6 écoles qui ont été impactées, avec des enfants qui ont participé, des enseignants aussi. Et ce qui fait qu'on a même aboli aussi des barrières entre l'éducation nationale et la ville, entre des jeunes et des moins jeunes, entre les animateurs et les enfants. Et euh, toutes ces portes mises par terre, eh bien ça permet de faire jaillir de la création. Et la culture sans la création, ben, ce n'est pas de la culture. Je suis toujours dit pour avoir un, un monde meilleur, une France prospère et en paix détendue, et on doit s'engager. Dans tous ces parcours, je remerciais Florence qu'elle qu avait l'art de, de mettre euh, l'art et la culture en avant. Moi je suis honoré d'être à Taverny et c'est un échange de, de cœur et de l'esprit. Bah, quand je suis devenue maire, ce lieu avait été abandonné. C'était un service public en plus qui était parti. Je considère que ce que fait par exemple GAS, euh, c'est un service public culturel. Ce n'est pas parce qu'il est éphémère, ce n'est pas parce qu'il va se déplacer que ce n'est pas un service public et qu'il n'est pas porteur surtout d'intérêt général. C'est un intérêt général culturel. Donc quand j'ai eu la chance de le rencontrer, grâce à, à mon collègue de Saint-Lieu, Sébastien Moran, qui est aujourd'hui sénateur, je me suis dit, il euh, ne faut pas que ça s'arrête. Hein. Les murs de Saint-Leu se refermaient, parce pour pour X raisons, après l'avoir généreusement accueilli, je me suis dit, bon, ben bah voilà, on est dans la continuité. Et finalement, il y a ce lieu qui est laid, qui ressemble à rien, qui est moche comme tout, bah, autant qu'il ressuscite avec quelque chose de lumineux. Et là, finalement, bah, à l'intérieur, c'est gai, c'est coloré, ça crée sa vie. Alors ça ne se voit pas de dehors, mais c'est pareil, il faut pousser la porte. Hein. Et finalement, par rapport à ce qu'il fait, bah, c'est un beau symbole de se dire, bah c'est le monde merveilleux. C'est Alice au pays des merveilles. À partir du moment qu'on met les portes, ce n'est pas pour s'enfermer, c'est pour ouvrir le niveau dans la relation publique, dans la communication. Euh, aujourd'hui, la communication, aujourd la c'est l'art. Donc, pour moi, à partir du moment qu'on peut se parler, de transmettre une pensée, et aujourd'hui, on, on a réussi pour avoir une France prospère, et plus détendue et plus euh, souriante, et c'est maintenant.